qui est super intéressante parce que, en fait, c'est une petite salade d'hiver, c'est donc la Doucette. C'est une des dix plantes qui, qui est reconnue au niveau mondial pour sa teneur en oméga-3. Oméga-3, très très important pour, pour nous aujourd'hui, au même titre que la vitamine C autrefois, avec notre alimentation industrielle. Donc la Doucette, comment, euh, comment la repérer, comment la trouver, donc là on voit, on se trouve euh, dans un verger où il y a un petit peu euh, de, de sol mis à nu, d'ailleurs on voit bien un ensemble de plantes qui poussent euh, très facilement avec la Doucette. Euh, donc il y a deux toxiques dont je vais vous parler, Ce c'est pas des grosses toxiques mais voilà c'est des toxiques quand même, et la Doucette se, se trouve dans ce type de terrain typique, sol à nu, euh, avec une bonne exposition au soleil euh, pour, euh, euh, pour l'hiver. C'est vraiment les, les, les, les endroits où vous pourrez les trouver, donc euh, vergers, maraîchage, Bien exposé en hiver donc plein sud euh, et sol à nu. C voilà c'est les choses importantes pour arriver à les, à les repérer. Donc après ben, on fait euh, comme on a fait aujourd'hui, on recherche euh, des vergers, des maraîchages et on observe les plantes qui poussent. Donc la, la doucette, la voilà ici, donc c'est une plante avec... la, la doucette en fait c'est la... c'est... C'est la même espèce que la mâche. La mâche étant la, la version cultivée de la, de la Doucette, mais c'est exactement la même plante. On a pris la, la plante sauvage et petit à petit on l'a cultivée et on a développé ses feuilles. Elles, du coup, elles sont un peu plus épaisses et un peu plus larges. Par contre, au niveau saveur, la Doucette, elle est vraiment comme son nom l'indique, elle a une saveur plus sucrée, plus douce, plus, plus craquante. Franchement, je l'aime beaucoup. En plus d'être gratuite, euh, voilà, elle est géniale. Au niveau des oméga-3, je n'ai pas trouvé de chiffres, mais euh, elle est reconnue pour ça. Une des dix meilleures plantes en oméga-3. Donc, Pour les usages euh, de, la, de la doucette, c'est... Comme la salade aussi qui a cette tendance, la doucette fait partie des plantes qui aident à s'endormir, elles, euh, elles ont une tendance calmante, ça fait pas partie des, des plantes dont on dit qu'elles sont calmantes mais euh, une, une laitue mangée le soir ou euh, de la doucette ou de la mâche d'ailleurs, version cultivée, euh, va avoir cette tendance à... à à calmer à aider au sommeil donc, pour les nutriments de la, de la doucette euh, j'ai pas de données chiffrées euh, pour la doucette euh, par contre donc comme je le disais euh, une des dix meilleures plantes au niveau des oméga 3 j'ai écrit tout un dossier sur les oméga 3 je vous invite vraiment à, à aller lire ce dossier sur les oméga-3 c'est, outre la cosmétique dont on parle assez souvent pour les oméga-3, euh, les oméga-3 sont vraiment très importants au niveau neuronal. Euh, un manque d'oméga-3 peut euh, créer des maladies euh, neuro, alors je sais plus si on dit neurodégénératives, des maladies neurologiques, ça c'est sur genre schizophrénie quand même, hein, euh, genre dépression profonde, donc on voit à quel point les oméga-3 sont importants, donc vraiment je vous invite à aller lire ce, ce document. Alors c'est la version des oméga-3 végétaux, les, les oméga-3 en fait euh, sont très importants euh, dans, dans, le cycle de, dans les cycles de vie, dans les cycles de nutriments, si on ne les a pas au niveau végétaux, on ne les retrouvera pas plus tard. Euh, C'est-à-dire que euh, si on mange des, euh, de la viande ou du poisson, s'ils n'ont pas mangé chez les poissons de phytoplancton qui sont bourrés d'Oméga 3, vous ne les aurez pas plus tard, ils ne sont pas créés dans la chaîne alimentaire. Ils sont juste transformés, et la viande c'est pareil pour nous. Euh, on, si nous ne mangeons pas de, dans notre chaîne alimentaire des oméga-3 par le biais de, de mâches, il y en a dans les noix, il y en a dans le, le lin, euh, vous ne les retrouverez pas, et ça va vous manquer au niveau cellulaire, c'est très important, ça fait partie des acides aminés essentiels, les oméga-3 et qui contrebalance les oméga-6 qui, euh, qui ont des vertus inflammatoires c'est nécessaire dans l'équilibre inflammatoire-anti-inflammatoire donc euh, anti-inflammatoire pour les oméga-3 après il y a beaucoup, euh, beaucoup d'autres minéraux très intéressants mais je n'ai pas de chiffres la recette de, pour la doucette, c'est la salade. Euh, Peut-être qu'il y a des soupes avec de, de la... Ça doit être très bon d'ailleurs. C'est assez doux comme saveur. Euh, bon, vous, conna, vous devez connaître la mâche. Donc c'est encore plus doux, encore plus savoureux. Il y a quelques, un petit, quelque chose en plus intéressant. Voilà ce qu'on fait avec la, la doucette. Donc voilà pour cette, euh, cette deuxième plante de l'hiver. Euh, qui est assez exceptionnel que vous ne trouverez qu'en hiver la mâche on peut la récolter un peu tout au long de l'année la doucette vous ne la trouverez qu'en hiver vous la trouverez entre le mois de novembre et le mois de mars voilà